Bonjour, Pierrick Bailly. Bonjour, Daniel. Alors, vous publiez chez P.O.M., qui est votre maison, j'ai envie de dire, d'origine et définitive, un roman qui s'intitule « Le roman de Jim ». Je vais commencer par une petite question euh, par rapport au titre. Je me suis demandé si ce livre n'aurait pas pu s'appeler euh, « Le roman d'Emeric. Parce qu'au fond, Emeric, c'est le narrateur du texte et on, on découvre toute une histoire à travers son regard à lui. Ouais, c'est très juste. Euh, on est plus proche d'Emeric euh, étant que c'est le narrateur, mais je ne voulais pas que le... Le titre euh, renvoie justement à la figure du narrateur. Et je trouvais que d'évoquer euh, le personnage de Jim, qui euh, n'est pas le personnage principal, mais qui est celui qui porte euh, tous les enjeux de l'intrigue, qui les provoque, ça donnait une autre dimension au texte. Du coup, ce n'est pas le roman de Jim au sens où c'est celui de Jim, mais c'est le roman euh, qui est incarné par, euh, par la présence, par l'arrivée de Jim. On va peut-être préciser quelques aspects euh, narratifs du texte. Je vais parler du narrateur euh, Henrik. C'est un personnage qu'on va suivre en fait, pendant euh, plus de 20 ans, une vingtaine d'années, et qui, a pas mal de péripéties dont on n'aura pas le temps de parler, fait la rencontre d'une femme qui s'appelle Florence. Cette femme est plus âgée que lui, d'une quinzaine d'années. Elle est enceinte et je trouve que dans le texte, on pointe sur des sujets dont on parle rarement, la différence d'âge, et puis le fait de, de faire l'amour avec une femme enceinte, voilà, c'est des sujets qui m'ont touché Donc va arriver cet enfant, cet enfant Jim, dont Emeril n'est pas le père, mais qui, pour lequel il va développer un attachement singulier, très fort, et qui est le sujet, qui est le thème du livre. Peut-être résumé comme ça, c'est un, voilà, un peu brossé, mais voilà, c'est un peu l'enjeu de ce texte-là. Peut-être l'autre question que je voulais vous poser, c'est comment ce texte est quand même lié à votre précédent roman, Les enfants des autres, qui traitait déjà de la paternité, de, du rapport d'un homme à, à un enfant. Euh, il me semble qu'il y a comme une continuité ou une, une différence ou euh, un prolongement, je ne sais pas comment on l'appelait. Oui, c'est très juste. La paternité est un des, des thèmes du livre. L'autre thème, je pense que c'est l'amour. On peut dire aussi que c'est un roman d'amour. À la fois l'amour entre le narrateur et Florence, et puis après l'amour que le narrateur éprouve. Un amour d'une autre sorte pour, pour Jim, pour euh, leur enfant pas le sien biologiquement, mais euh, il avoir un, un lien très fort. La paternité était le thème du, du précédent, qui s'appelait « Les enfants des autres », mais euh, je m'étais concentré sur ce qui pouvait être euh, un peu douloureux dans, ou difficile dans la relation aux enfants, pour en faire quelque chose de très romanesque, de, pour, pour jouer avec cette idée-là. Ici, je voulais revenir, euh, plus au premier degré dans, dans la question sur, sur ce sujet, quoi. et de parler de ce qui est beau, de ce qui est heureux. Tout simplement, c'est une vision de la paternité heureuse, et si à un moment, ça dérape, et que le livre prend euh, des allures de mélodrame, c'est pour des raisons extérieures au personnage, mais, euh, mais la relation avec euh, Jim est, est, plutôt, euh, est plutôt belle, et, et, et bien vécue, en tout cas, par, par le narrateur. Ce qui est beau dans le texte, en effet, dans cette relation, il y a plusieurs choses c'est le fait de l'amour pour un enfant, c'est de partager euh, des activités, par exemple le football, qui est un sujet qui revient dans le texte, c'est aussi de partager des lieux. Et il me semble que les moments les plus forts de, de l'intimité, la, la complicité entre Jim et Henrik, c'est dans des lieux, et on ne sera pas étonné de, de noter, ces lieux de, de la forêt, du Jura, de, de la beauté, de la nature. Oui, petit à petit, c'est un, un livre qui se passe dans le Jura pour partie, comme, comme la plupart de mes, mes livres. Et la nature est encore plus présente que dans les précédents, même si ça pourrait être encore plus important. Peut-être que ça le sera dans d'autres dans livres, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'ils vont partager, ou vont vivre une partie de l'enfance de Jim. Quoi, Jim va vivre une partie de son enfance dans un endroit très particulier du Jura, qui est très très sauvage, dans un village où les maisons, euh, où on n'a pas de voisinage, où... Les maisons sont éparpillées à un kilomètre de distance les unes des autres, sur un plateau qui est à plus de 1000 mètres d'altitude, entouré de forêts, de pâturages. Et je pense que ça marque, euh, évidemment, euh, un enfant et ça, ça marque probablement euh, une relation, euh, euh, voilà, dans, dans le cadre d'un roman, quoi, entre, entre ce narrateur, quoi, la relation entre les personnages. Et puis, tout simplement, comme pour la question de la paternité, puisque finalement, ce sont des, des questions qui me sont très personnelles. C'est comme ça que j'ai vécu mon enfance et j'avais envie aussi d'écrire sur sur cette dimension-là d'une enfance dans la nature, dans la forêt. Après, il n'y a pas que le Jura, puisque la deuxième moitié du livre se déroule à Lyon. Et là aussi, je pense que le lieu est important et qu'il existe aussi, qu'il il il est très important dans, dans la relation des, des deux personnages. C'est bien que vous parliez des, des lieux, effectivement, parce qu'il y, y a une double de polarité dans, dans, ce, dans ce roman. En effet, des, des lieux très sauvages, très, très ancrés dans une nature euh, intime, et puis euh, des lieux urbains, euh, des lieux qu'on dirait sans qualité. Hein. Vous montrez euh, euh, la boulangerie Paul à la gare de la Pardieu, euh, voilà, il, des lieux qui n'entrent pas souvent en littérature. Et, et il me semble qu'Emeric se pose beaucoup de questions sur son appartenance à tel ou tel lieu. Il m'a bien pensé que c'est un livre qui parle de ceux qui reviennent. Euh, on a beaucoup parlé euh, ces dernières années de, de ceux qui partent, euh, les transfuges, quoi, les transfuges de classe, comme on dit, euh, une figure dans laquelle je ne me reconnais pas vraiment. Il, il y a ceux qui restent aussi. Il y a un essai d'ailleurs qui s'appelait comme ça récemment, qui est sorti euh, « Ceux qui restent », donc euh, ceux qui, qui vivent là où ils sont nés, typiquement quand c'est un, un endroit reculé, rural. Et puis entre les deux, il y a ceux qui partent et puis qui reviennent. Et Emmerich euh, le dit d'ailleurs dans le livre, euh, il passe son temps à partir puis à revenir, et c'est le cas de Florence aussi. Je pense qu'on est nombreux, c'est une figure en tout cas dans laquelle là, je, me, je me retrouve, et on est nombreux à faire euh, ses allers-retours, euh, à voir fuir euh, l'endroit d'enfance, l'adolescence, euh, encore plus quand il est un peu, un peu reculé. Puis finalement, euh, même si on peut apprécier ce qu'on découvre euh, par ailleurs, euh, avoir un besoin de retour, puis, euh, et, et aussi entre... Euh, entre deux territoires, ce qui est totalement mon cas aujourd'hui. Et puis, j'aime bien, oui, ce, ce jeu d'écho et ses, ses allers-retours pour un même personnage qui, qui est à la fois très ancré et qui en même temps, en même temps circule. Ça lui permet tout simplement aussi d'avoir du recul sur les, les idées. C'est l'occasion d'une petite... Une, une petite éducation sociologique pour lui, puisque en quittant euh, son Juranatra, en prenant du recul, il, il, il se met à réfléchir à, à l'endroit d'où il vient, et, euh, et puis euh, en revenant, il se met à être à porter un point de vue critique, peut-être, euh, ou un point de vue différent, en tout cas, là, sur, sur la ville qu'il a découvert. Ça, ça lui permet d'avoir de réfléchir un peu à à ces sujets-là. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pousse très très loin à l'analyse, je trouvais. Et alors précisément par rapport à, à l'appartenance, j'ai beaucoup aimé ce passage où euh, une des femmes qu'il rencontre, je ne sais plus laquelle, le, le, lui fait remarquer qu'il est un prolétaire. Et lui, il s'était jamais posé cette question-là. Oui, c'est... Euh, elle lui dit, toi, t es, t es un prolo, et lui, ça, ça l'étonne parce qu'il trouve <rire> qu'il est en effet ouvrier euh, en usine la plupart du temps, euh, ils travaillent beaucoup en intérim et, euh, et, et c'est vrai que je, je pense qu'on on ne se vit pas ou on ne se qualifie pas soi-même en tant que prolétaire si jamais on, on appartient à cette, à cette catégorie sociale. Et euh, et Moi-même moi c'est un terme que je n'ai découvert qu'en en fréquentant des, des gens d'un autre milieu que le mien. <rire> et qui avait tendance à me qualifier comme ça, alors que moi, je n'avais jamais, euh, jamais, jamais croisé. Jamais, quand je bossais à l'usine, jamais personne, jamais aucun de mes collègues ne se vivait comme prolétaire. Alors c'est peut-être juste culturel, c'était peut-être pas les, les bonnes personnes, ou voilà, au euh, bon endroit, mais, euh, mais quand même, je, je, je remarque que c'est un, un vocabulaire qui appartient finalement à une, à une classe qui n'est ne, pas celle qui est désignée par le, le terme en lui-même. Alors, pour finir sur ce texte, il y aurait beaucoup, beaucoup pensé, mais euh, il se finit, je ne vais pas trop dévoiler, mais dans un univers qui est tout à fait euh, différent euh, du Jura, un univers très urbain, très, très musical, très sonore, très brillant, euh, euh, très violent aussi d'une certaine façon. Bah, autant le dévoiler, puisque vous, vous, vous mettez le à la bouche là. Oui, il se finit à l'occasion euh, du festival de nuit sonore euh, qui se déroule à Lyon, donc un, un festival d'électro, de, de techno, quoi, de musique électronique. Voilà, euh, c'est le c est, c est une autre femme qui va rencontrer Ingrid, qui va l'initier à, à, à cette musique, à, à ce genre de sortie. Des sorties qui nous paraissent assez loin euh, aujourd'hui, mais bon, je me disais l'autre jour en pensant, parce que c'est vrai qu'au début, Florence est caissière, euh, puis infirmière, et Emeric, euh, à un moment, est employée euh, dans la restauration, euh, puis ensuite, il découvre les boîtes de nuit, euh, toute cette vie euh, qui, qui est loin de nous aujourd'hui. C'est un peu un livre sur le monde d'avant, quoi. C'est... Euh... Après, c'est normal, je l'ai conçu avant, c'est normal. Tous les livres sont des livres, des témoignages du, du monde d'avant, comme on dit. Et, et oui, j'avais envie d'une forme d'apothéose. Pour moi, c'est une sorte de mélo. Hein. Un, et j ai, j ai, mais un mélo au sens cinématographique du terme. J'aime vraiment ce, ce genre-là, les, les grands mélos classiques de, de Surf, de Minelli, tout ça. Et, et j'avais envie d'une forme d'apothéose à la fin qui est tempéré par ce qui se passe, mais en tout cas, que le cadre soit puissant. Merci beaucoup. C'est un roman puissant, en effet. Merci beaucoup, Thierry. Merci à vous, merci Daniel.